L'unité centrale de production alimentaire du CHU innove dans les prestations qu'elle propose aux personnes âgées, hospitalisées ou résidentes, sur les sites de gériatrie du CHU. Des goûtes et spectacles sont organisés en alternance sur chacun des sites, comme ici même, à la maison de retraite de Saint-Julien à Petit-Quevilly. Oh, toutes... Des gaufres, des crêpes ou encore des barbapapas sont confectionnés sur place par trois pâtissiers. Parmi eux, un accordéoniste, un chanteur et un imitateur de Bourville ont formé le groupe Les Cuisteaux Chauds. chacun de tout son cœur, ce qu'il y avait en nous de meilleur. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Ça a le fruit, joli, joli, joli. Eh bien nous, euh, l'idée de, de faire des petites animations euh, dans les maisons de retraite, c'est venu euh, par M. Évrard qui nous a gentiment proposé parce qu'on on aime bien, c'est vrai qu'on aime bien faire les clowns. Christophe, lui, il aime bien, à ses heures perdues, faire Bourville aussi dans de différentes maisons de retraite. Moi j'adore chanter, j'ai été à n'oublier pas les paroles à Nagui là, bon j'ai perdu malheureusement. Et puis Chouchou, bah, c'est un professionnel, non, sinon, sinon je serais... Et puis Chouchou, lui, bah, Chouchou c'est un professionnel de la musique, il a un groupe, voilà, qui s'appelle Astasium Pré. Cette tournée est organisée en lien avec les animateurs de chaque site. Elle a débuté le 15 octobre à la maison de retraite Boussicot de Mont-Saint-Aignan et se poursuivra jusqu'en novembre 2020 à Wassel.